Imaginez pouvoir passer une semaine entière avec 20 experts pour recevoir leurs meilleurs conseils pour développer votre activité de coach. C'est ce qui aura lieu du 8 au 12 novembre. Le sommet Coach en Mission, c'est la troisième édition de ce sommet, va vous permettre d'aller à la rencontre de ces 20 experts qui ont des business à 5, 6 et 7 chiffres et qui, vont vous donner leurs meilleurs conseils d'un point de vue marketing-vente pour que vous puissiez attirer vos meilleurs euh, clients à travers le web, qui vous permettent d'être plus productif, de travailler votre état d'esprit, de pouvoir vous aider à, à gagner confiance en vous, à vous encourager et qu'ils le fassent totalement gratuitement durant cette semaine. Je vous invite à consulter le lien euh, ci-dessous pour pouvoir vous inscrire à ce sommet qu'est ce qui va se passer chaque jour en fait il y aura cinq interventions 100% en ligne qui dureront entre 30 et 45 minutes et durant ces interventions vous pourrez venir vous connecter regarder en direct chatter avec euh, les autres participants euh, de ce sommet on attend plus de 5000 personnes on est la dernière fois qu'on a organisé on était à 3000 et là on a voulu viser encore plus haut donc si ça vous intéresse de vous former à comment développer votre activité de coach pour pouvoir vivre de votre passion et de pouvoir impacter dans la vie de euh, centaines et de milliers de personnes. Je vous invite à vous inscrire. Cet événement euh, vous permettra non seulement d'assister à ces 20 euh, conférences, mais aussi à participer à une communauté le temps de ce sommet, où pendant plusieurs semaines, il y aura une effervescence. Et c'est vraiment véritablement l'événement de l'année pour tous les coachs. Donc, que vous soyez à 0 euros par mois ou à 10 000 euros par mois, va être, cet événement va vraiment vous euh, transformer la vie et votre business comme euh, ça a été le cas pour les participants des éditions précédentes. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Je m'appelle Lingen, j'ai 35 ans et ma passion, c'est vraiment de vous aider à développer votre business avec mon équipe et je suis très fier d'avoir pu rassembler cette équipe un peu d'Avengers, de Dream Team pour pouvoir vous apporter tout cela. Donc, je vous entends, inscrivez-vous. Vous aurez la possibilité tout de suite euh, après de nous rejoindre dans le groupe Facebook et on aura l'occasion de se retrouver là-bas. À très bientôt du 8 au 12 novembre.